demander à la lune Et le soleil ne le sait pas Je lui ai montré mes brûlures Et la lune s'est moquée de moi Comme le ciel n'avait pas fière à lune Que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune. Et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais... J'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme ça Et toi et moi, on était tellement sûrs Et on se disait quelquefois Que c'était juste une aventure Ça ne durerait pas grand chose pour te faire rire. Car j'imagine toujours le pire. Et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à J'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme toi Et toi et moi On était tellement sûrs Et on se disait quelquefois Que c'était juste une aventure que ça ne des larmes amères de nous voir toutes en guerre, ma mère nos mères, une mère de mères, ici pas plus de pères que des alliances éphémères Je vois à la santé de toutes les femmes négociées Je me noie d'atrocités acides, féminicides Je crois à la De parité Sur mer agitée Ma mère Et toutes nos mères Ont espéré na guerre Être partenaire Ta mère Ma mère Et toutes nos mères Mais des mots de ville père, Des terres La hache de guerre Je crois à la santé de toutes ces femmes négociées Je me noie d'atrocités, acides, féminicides Je crois à la santé de notre humanité Vise de parité Sa mère, épouse ou belle-mère forme des hommes fiers Qui ne négocient guère Nos mères, sa mère, épouse ou belle-mère Des identités de fer Qui ne se questionnent guère Je vois à la santé De toutes les femmes négociées Je me noie d'atrocités Acide Féminicide Je croise à la santé De notre humanité Vise de parité Sur mer agitée Ton père Nos pères Une terre de pères Verse des larmes amères De nous voir tous en guerre Ton père Nos pères une terre de paix, ici bas plus de mer, ne reste que des cœurs de pierre.